Salut les rôlistes, le jeu de rôle s'aborde de diverses manières, mais lorsque le meneur de jeu souhaite suivre un scénario, deux options principales s'offrent à lui. Il peut faire jouer un scénario officiel, c'est-à-dire édité dans un magazine, dans un supplément ou dans le livre de base d'un jeu, ou écrire lui-même son scénario. Allons-y pour un petit tour d'horizon, des possibilités qui s'offrent à lui. de jeu, dans un recueil d'aventures, dans un supplément ou encore dans le livre de base, les scénarios officiels permettent aux meneurs de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes. Premièrement, ça colle à l'univers, les scénarios sont en général de bonne qualité, très travaillés, parfois écrits par des équipes entières d'auteurs, et certains sont écrits par les auteurs du jeu lui-même. Donc on peut difficilement coller plus à l'univers. Ensuite, il est bien plus facile de lire un scénario officiel que d'en écrire un de la même qualité. Ça va plus vite, il suffit de se l'approprier et on peut l'avoir sous la main. Notons également que les scénarios officiels publiés dans le livre de base ou dans les starter kits avec les écrans par exemple, ont tendance à être très didactiques. Ils permettent de prendre un peu la température de l'univers, de goûter à toutes les situations, et d'essayer un petit peu toutes les règles, ce qui permet de prendre en main le jeu plus aisément. Ah la page blanche... Personnellement je n'en souffre pas spécialement, mais c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Écrire son propre scénario permet d'y apporter le propos que vous souhaitez, et d'offrir à vos joueurs une partie qui leur plaira, à condition que vous les connaissiez bien sûr. Écrire son propre scénario, même si c'est au milieu d'une campagne qui n'est pas de vous, permet de créer des aventures correspondant le plus fidèlement possible aux personnages de vos joueurs, et ça croyez-moi, ils apprécieront. L'inspiration est souvent aidée de différents guides et conseils dans le livre de base ou dans un supplément dédié aux meneurs, permettant de rédiger ce qui, selon les auteurs du jeu, est un bon scénario. Il existe des milliers de scénarios amateurs que vous pouvez trouver sur le web. Ça va des plus petites amorces à développer jusqu'aux grandes campagnes de 25 scénarios. On joue également sans scénario. À condition d'être à l'aise dans l'univers de jeu et avec les règles, il est possible de créer une sorte de bac à sable dans laquelle on laisse évoluer les personnages de nos joueurs. Avec un petit peu d'expérience, il est possible de laisser les personnages et les joueurs aller jusqu'au bout de leurs idées dans un univers maîtrisé. Attention, je déconseille ceci aux meneurs les plus débutants. Lorsqu'on ne maîtrise ni l'univers ni les règles d'un jeu, euh, l'improvisation est plus difficile, on pourrait mener des parties ennuyeuses. J'ai fait moi-même l'erreur par le passé de mener trop tôt, et à cause de deux heures de rigolade, on peut se retrouver à foutre en l'air une campagne euh, ou un univers de jeu par simple flemme d'ouvrir le livre, parce qu'on réfléchissait à la prochaine scène. Il est également possible de modérer le travail d'écriture en adaptant un scénario qui ne correspond pas à l'ambiance de campagne. Par exemple, dans Star Wars, un scénario correspondant à la Nouvelle République pourrait, avec quelques ajustements, s'adapter à l'Ancienne République, à l'époque des Sith ou à la Guerre Civile Galactique. Ou alors, tout simplement, parce que le scénario n'est pas prévu pour ce jeu. Je suis sûr qu'un scénario horreur ambiance de culte ou passion 13 doit pouvoir s'adapter au système de l'appel de clou. Au pire, on fout un show et ça se voit pas de trop. Le jeu de rôle permet de s'immerger dans tellement d'histoires et d'aventures différentes qu'il n'y a pas de meilleure manière de choisir son scénario. Personnellement, selon les jeux, j'ai plus ou moins de facilité à écrire, mais j'aime bien mixer des scénarios édités, officiels, au milieu de ma propre campagne. Ça me donne un petit peu de repos durant la préparation des parties et me préserve d'une fin improvisée douteuse, que j'aurai du mal à assumer à la partie suivante. Voilà, cette chronique du dragon sur le choix d'un scénario est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai réalisé une petite vidéo hors roleplay, sur laquelle vous pouvez me poser des questions, soit en commentaire ou par Twitter. D'ici là, portez-vous bien, ciao les rollistes pour me poser des questions. Oh mais non Crétin